Je m'appelle Bernard de Lyon, je suis enseignant-chercheur à l'université de Rennes et je vais vous présenter un jeu de dés un petit peu spécial. Voilà comment ça se passe. On vous présente trois euh, d donc euh, un collègue à moi, euh, Xavier a bien voulu en, en, en fabriquer, donc euh, il a fait ça et il a recollé. Et les, et les dés ont une forme un petit peu spéciale, en ce sens que le premier à 5, euh, 3 et 1, 6, le deuxième à 3, 5 et 3, 2, et le troisième à 5, 4 et 1, 1. Et le jeu est su le suivant, euh, chacun des deux partenaires euh, prend un dé sur, sur la table, et celui qui, jette, qui obtient le meilleur score, euh, obtient le meilleur score. Et donc, euh, votre partenaire vous propose de, de choisir un des 3 D à, à votre choix, et ensuite... Euh, lui va choisir un des deux, deux dés restants et, et vous allez jouer. Et la question est de savoir lequel des trois dés vous avez intérêt à choisir pour faire le meilleur score. Donc, euh, vous avez les trois dés A, B et C. Et euh, dans cette première partie, j'ai comparé les, les dés A et B pour voir si on gagne plus souvent avec A ou avec B quand euh, on, on joue A contre B ou si c'est l'inverse. Donc les possibilités sont les suivantes, euh, il y a 6 faces sur A, 6 faces sur B, et donc j'ai présenté euh, tous les résultats possibles, d'accord euh, chaque face de A contre chaque face de B, ça fait 36 solutions possibles, et sur les 36, vous voyez que toutes celles, sur toutes celles-là, c'est A qui gagne, et sur toutes celles-ci, c'est B qui gagne, donc on voit que B a... Euh, 15 chances sur 36, il y a 15 cases là, hein, 3 fois 5, de gagner, soit 5 sur 12, et A a 7 chances sur 12 de gagner. Alors plus traditionnellement, ou plus mathématiquement, on a l'habitude de faire un arbre, d'accord Donc l'arbre, le, le, les premières branches représentent le jet de A, les branches suivantes représentent le jet de B, et donc A, il, il obtient 3, il jette 3 avec probabilité 5 sur 6, et 6, bien sûr, avec probabilité 1 sur 6, vu qu'il n'y a qu'une seule fois 6, et 5 fois 3. De même pour B, on obtient les probabilités de chacun. Alors, les 5 probabilités, et si on fait le compte, on voit, de la même façon, que A gagne avec probabilité 7 sur 12. Et donc, j'ai illustré ça sur ce dessin-là. A, donc là, il y a une flèche, ça fait ressembler à un supérieur, d'accord, gagne sur B avec probabilité 7 sur 12. On peut faire le même calcul avec B et C, et C et A. Et donc Ce qu'on obtient, c'est que C gagne sur B avec probabilité 7 sur 12, et A gagne sur C avec probabilité 25 sur 36, qui est plus grand qu'un demi. Si bien qu'au long terme, vous, vous êtes sûr de perdre si vous avez euh, choisi le d avant votre adversaire, vu que si vous avez choisi B, il va choisir C, et il va gagner plus souvent, etc. Donc vous, vous observez ça, vous n'êtes vous pas très content, euh, et votre adversaire vous dit bon bah que ne tienne ?» On change les dés, euh, tu, tu prends mon dé et, et, et je prends le tien, et pour que tu gagnes encore plus souvent, plutôt que de faire un, un seul jet, on va faire deux jets, et on fait la somme des jets. Donc deux jets, on fait le même calcul, on regarde pour A, donc euh, si on lance deux fois, on, on obtient 12 avec probabilité 1 sur 36, puisqu'il faut obtenir 2 fois 3, on obtient 6 avec probabilité 5 sur 36, puisque euh, 2 fois 6. 6 avec 5, probabilité 25 sur 36, puisqu'il faut obtenir 2 fois 3, c'est-à-dire 5 chances sur 6 fois 5 chances sur 6, ça fait 25 sur 36. Et 9 avec les probabilités restantes, on tire 6 et 3. D et pour B, on fait le même calcul, d'accord on obtient 7 avec probabilité 1,5, ou bien 10 ou 4 avec probabilité quart, respectivement. Donc. Euh, on fait ensuite le calcul de la probabilité que B gagne, d'accord Donc si B gagne, la seule possibilité, c'est soit A fait 12, auquel cas B ne gagne pas, donc on ne compte pas, soit A fait 9 et il faut que B fasse 10, soit A fait 6 et il faut que B fasse 7, 7 ou 10, d'accord Donc j'ai comptabilisé tout ça. Si A fait 9 et B fait 10, on a une probabilité de 10 sur 36 fois 1, et si A fait 6 et B fait 7 ou 10, a une probabilité de 25 sur 36, qui est la probabilité là de 25 sur 36, plus 3 quarts, qui est la, la somme des deux probabilités là, et on voit que la probabilité que B gagne fait 85 sur 144, d'accord, qui est plus grand qu'un demi. Et donc votre adversaire a encore gagné, parce que, euh, quel que soit le choix que vous faites, vous voyez, euh, en fait, le sens de rotation a changé, et le fait d'avoir changé les dés, fait encore que votre adversaire gagne encore, voilà.